J'ai 18 ans ou peu importe Les bougies on me les apporte, j'invite les gens Maintenant, je suis grand et si massif. Merci tout le monde. Je vous kiffe, la soirée est grande, c'est l'objectif. Augmenter les fréquences et puis les basses. Il faut que ça danse, il faut que ça s'entache. Je sais que t'as la force, on y reste tard. On ne faut qu'une fosse, donc pas de coup de barre. J'ai 18 ans, ou peu importe. Les bougies, on me les apporte. J'invite les chances à les affole, Le gâteau, ils s'en rafole. Tu veux manger, c'est pas du faux. Si t'aimes pas.